Mesdames et messieurs, ce dimanche, vous êtes appelés à voter pour le premier tour de l'élection présidentielle. Je sais que vous êtes encore nombreuses et nombreux à hésiter. Et c'est à vous que je souhaite m'adresser maintenant. Ces derniers jours, certains ont beaucoup entonné le refrain du vote utile. Et cette musique, souvenez-vous, on l'a tellement entendue. Et qu'est-ce que ça a changé pour vous Rien et aujourd'hui, on retrouve les mêmes candidats, le même scénario, alors qu'il y a tellement besoin de neuf. Votre voix est déjà suffisamment ignorée, même méprisée. Alors, pour le premier tour de cette élection, quand on veut des jours heureux, on vote pour des jours heureux. Oui, chaque vote à mon nom, pour la France des jours heureux, nous donnera de la force, vous donnera de la force, pour défendre les hausses de salaire, de retraite, une vie digne pour toutes et tous, Ce sera un vote important pour défendre nos services publics, mais aussi notre souveraineté énergétique, alimentaire, industrielle et pour l'avenir de notre jeunesse. Chaque vote, à mon nom, sera aussi un appui décisif pour défendre les valeurs républicaines et la laïcité. Vous pouvez compter sur moi aujourd'hui comme demain. Je compte aussi sur vous dimanche.